Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant des copeaux. Alors aujourd'hui, avant de vous proposer de gros épisodes de projets, je voulais faire une petite vidéo pour les moins expérimentés entre vous. Raboteuse, dégauchisseuse, autant de termes techniques que j'utilise assez souvent dans mes vidéos et qui peuvent paraître assez barbares pour certains d'entre vous. Donc c'est vrai que du coup, cette vidéo s'adresse aux néophytes, les plus professionnels d'entre vous, ou même les amateurs éclairés, euh, pourront ça peut-être ennuyeux, mais il faut savoir que vous êtes pratiquement 27 000 à me suivre maintenant sur la chaîne et que euh, sur les 27 000, il bah, y en a beaucoup finalement qui, qui ne sont pas du tout familiarisés avec le Bois. donc j'estime que ce genre de petite vidéo peut être sympa pour certains d'entre vous. Alors pour faire clair, on rabote avec une raboteuse et on dégauchit avec une dégauchisseuse. Lorsque l'on part d'une planche de bois brut de Syrie, la surface de celle-ci se trouve souvent en mauvais état. Pour remédier à cela, on retire quelques millimètres à l'aide d'abord de la dégauchisseuse. Cette machine est composée de deux plateaux avec un axe équipé de plusieurs couteaux entre les deux. La table de sortie se trouve au même niveau que les lames, mais la table d'entrée, elle, se trouve à quelques millimètres plus bas. Lorsque je dégouche une planche, les parties irrégulières de la planche disparaissent donc pour donner une surface parfaitement lisse. A l'aide du guide latéral, qui est parfaitement perpendiculaire, je cale contre celui-ci la surface « entre guillemets lissée » de mon morceau de bois pour obtenir une seconde face qui sera parfaitement à 90 degrés de la première. Ceci étant fait, je dispose donc de deux surfaces de référence. Les deux autres faces de mon bloc n'étant sûrement pas parfaitement parallèles aux deux premières, un autre passage sur la dégauchiseuse n'aurait pas été très judicieux. En effet, je ne peux pas retourner ma pièce de bois pour éviter de me retrouver à contre-file de celui-ci, ce qui engendrerait de l'arrachement. Pour cela, je bascule donc sur la raboteuse. Comme la dégauchisseuse, celle-ci est équipée d'un axe avec des couteaux, sauf que la table se trouve en dessous et se trouve être parfaitement parallèle à l'axe. En y faisant passer mes planches de bois avec ma surface de référence contre la table, la surface parallèle de mon morceau de bois se trouve automatiquement rabotée de façon parfaitement d'équerre aux autres faces. J'obtiens à la fin un polygone avec des côtés à 90 degrés, ce qui me permet de faire ce que je veux après. Voilà les amis, j'espère que ces quelques petites explications vous auront aidé à mieux comprendre comment fonctionne mon processus de création dans mon atelier. C'est le mien, mais c'est aussi celui de tous les mienusifs finalement. Et du coup, j'espère que les prochaines vidéos que je ferai seront un petit peu plus claires pour vous. Je vous dis donc à bientôt dans un prochain épisode de l'instant des copeaux. Salut